Les ressources complémentaires, la ligue de robotique de Wonder Workshop. Alors, la ligue de compétition de robotique de Wonder Workshop, un réel et gigantesque coup de cœur que cette découverte cette année, je ne pouvais pas passer à côté sans vous en parler. Alors, c'est sur le site, évidemment, de Wonder Workshop. Je vous incite à aller l'explorer. Euh, C'est une ligue qui s'adresse à tous les élèves au niveau mondial. C'est gratuit. Alors, vous pouvez vous inscrire et y participer, déposer vos réussites en ligne pour la compétition ou simplement vous inscrire, aller chercher le matériel pour l'explorer en classe sans participer de façon active à la compétition. Quoi qu'il en soit, le matériel fourni pour cette compétition-là est fort intéressant à explorer en classe. Alors, je vais vous montrer simplement de quoi ça a l'air. Je vais essayer d'être le plus rapide possible. Alors, cette année 2019, on est encore en période d'inscription, mais déjà, Wonder Workshop nous propose des mini-missions pour euh, nous garder euh, à l'affût de ce qui s'en vient. Donc, chacune des mini-missions est téléchargeable en PDF, et là, vous allez avoir plein d'activités intéressantes à exploiter avec vos élèves. Je vous ai parlé des fameuses cartes des filles de Dash dans une autre euh, capsule vidéo. Vous en avez ici un extrait. Donc, vous avez accès à des extraits gratuitement euh, à exploiter. Quand je vous disais également que c'est facile à traduire, vous voyez le recto verso. Il n'y a pas beaucoup d'écriture. C'est facile de reporter le tout au tableau en français sans euh, d'efforts, je dirais, majeurs. Vous avez également un canevas pour créer vos potes propre carte défi. C'est vraiment euh, génial. Moi, je vous conseille là, de demander à vos élèves de créer leur propre défi. Ça serait certainement euh, très créatif. Je vais retourner au coin coach ici pour aller aux années précédentes. Donc, quand vous êtes inscrit, vous allez avoir accès au matériel des années précédentes. Alors, je vais aller à l'année dernière. Pour vous montrer un peu ce qu'on avait. Donc, la Ligue est divisée en trois catégories, les 6 à 8 ans, 9 à 11 ans, et pour les plus vieux, avec You, 12 à 14 ans. Donc, je vais rapidement vous télécharger le PDF pour les 6 à 8 ans, question de vous montrer un peu de quoi ça avait l'air. Donc, cette année, l'émission euh, était abordée avec le thème des profondeurs océaniques. Alors, la mission 1, vous allez voir dans le canevas, vous avez toujours une introduction et une liste du matériel qui est assez accessible. Dans toutes les missions, vous allez avoir besoin euh, d'un espace de jeu euh, en grillage de 5 par 8. Et euh, ce sont des carrés de 30 cm que vous aurez besoin. Vous pouvez concevoir là, votre espace là, euh, de la façon que vous voulez ou acheter euh, le tapis qui se vend chez Wonder Workshop. Alors, ici, un extrait de la première mission, «Dash devait suivre une constellation pour se rendre aux bonnes coordonnées sur l'océan ». Alors, c'est une mission, c'est la mission 1, elle est plus simple, mais vous allez voir que plus les missions avancent, plus elles sont complexes. Ce qui est intéressant ici, quand je vous parle d'intégration des matières, bien, on a un premier exemple avec euh, les constellations, donc d'aller faire des recherches, d'aller faire de la lecture, voir qu'est-ce que c'est les constellations. Vous pouvez l'intégrer en sciences, aller explorer le concept euh, euh, des étoiles, etc. Et... Bien sûr, là, de toute évidence, les mathématiques vont être constamment exploitées parce qu'on parle de déplacement, de mesure. Parfois, on aura besoin de mesurer des angles, des distances, etc. Ici, par la suite, vous avez la feuille pour la mission 1 avec les consignes un peu plus précises, les pointages qui peuvent être distribués également. Je vais aller à la mission 2. Alors, la mission 2, Dash devait partir du point de départ et se rendre à chacune des cibles oranges qui sont des ruines. Alors, il devait aller toucher les ruines pour en extraire une partie. Par contre, il devait le faire sans toucher aux récifs de corail euh, qui sont également sur la planche de jeu parce que à l'intérieur se trouvent des méduses qui sont toxiques. Alors, moi, j'ai trouvé ça fort intéressant. Je suis allée sur... Euh, euh, un site internet où j'ai trouvé des, lec des lectures interactives sur le corail. Alors, avec les élèves, on a pu travailler no notre lecture, notre compréhension. Alors, ensuite, on est allé à la bibliothèque, on a cherché des livres sur le corail pour en apprendre davantage. Donc, on était en français en lecture, nous étions en sciences également. Toujours les mathématiques et euh, par la suite, on est allé en art plastique parce qu'on devait concevoir euh, les ruines en trois dimensions ainsi que le, le corail afin de mettre des obstacles réels sur notre tapis de jeu. C'était très, très intéressant. Nous avons également dû construire l'outil d'extraction de dash, donc un outil que nous devions euh, installer sur sa tête pour qu'il puisse aller toucher aux ruines pour euh, euh, en extraire là, une partie de façon là, euh, euh, pas réelle, évidemment. Donc, l'outil devait simplement toucher. Donc, euh, ça fait... J'arrête ici mon survol, mais je vous le dis, c'est vraiment euh, un outil à exploiter. Euh, ce qui est offert sur la ligue de robotique, c'est complexe et euh, il y a vraiment quelque chose d'intéressant à faire avec ça. Donc, je vous souhaite une très belle découverte.